Hé hey, Maurice, va Bon regarde, eh, on a trouvé un carnet d'astronomie. Et eh ouais, hein, c'est le carnet de papa. Oh, Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit carnet d'astronomie hum, hum, hum. Alors d'abord, hein, Maurice, ça a été mon premier, premier, premier, premier, premier carnet d'astronomie de ma vie. Eh oui, et on va regarder, regarde. Regarde regarde, regarde, hop, hop, hop, hop. regarde la date. Dimanche 7 juillet 1985. Bonne condition atmosphérique, instrument 50 mm, focal 600. Et eh, t'as vu ça J'avais un grossissement de 50 et de 100 fois. Et donc à 1h33, ma première observation. À 23h33 temps sidéral ou temps solaire je ne sais plus j'ai observé Jupiter dans le Capricorne donc une étoile enfin une étoile une planète de forte luminosité Jupiter sera en opposition le 4 août. déjà à l'époque j'étais assez précis pour ma première observation les quatre satellites sont également euh, très brillants et se présente comme sur le schéma ci-dessous. Remarque, présente, présente ce. Ah j'ai mis enfin, une faute d'orthographe là. Présence de la nébulosité. Donc X au sud-ouest du disque du Jupiter. Regardez. Alors, hop, hop, Europe, Io, Ganymède, Callisto, Jupiter. Et la fameuse nu la fameuse nébuleuse X qui en fait. Cette nébulosité n'était pas du tout une nébuleuse, mais un, un reflet, Voilà, un reflet de la lentille. Voilà, et j'avais fait le dessin donc, de la position de Jupiter dans le Capricorne, avec l'écliptique. Enfin, hein, vous vous rendez compte Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Ici, il y avait ben, ma, mes fameux gabarits. Donc, vous savez, les petits gabarits bleus là, que j'avais là mettez là-dedans. Peut-être que je les remette. J'utilisais aussi euh, de la photographie. Euh, ouais, noir et blanc, Ilford HP5. Très X Kodak. Poussé à 400 et 800 ASA. 103 AO et 103 AF. Technical Pan 2415. Et en couleur, j'avais de l'hectachrome 400, Fuji 400 ASA. Voilà. Donc ça, c'était ma première, première, première observation. Quand même, c'est des émotions. Hein. 85, ça fait 34 ans. Et eh ouais. 34 ans maintenant. <coughs> jour pour jour, parce qu'on est aujourd'hui, on est le 7 juillet 2019. Eh ouais. Donc c'est carnet anniversaire, date d'anniversaire. <coughs> Ensuite, j'ai observé Mizar vous êtes à ursaf major oh là. il n'y a pas de dé là, major alors Alcor tic tic, tic. Mizar alors avec Mizar 1 et Mizar 2 ah, ouais. ensuite euh, donc ça c'était à 1h45 à 1h48 avec mon grossissement euh, 100 fois j'ai observé Saturne dans la balance magnitude plutôt moyenne la division de cassini n'est pas révélée car donc le télescope est de mauvaise qualité Vibration, vibrations eh et ouais ça mon gars vibrations cependant l'ombre de l'anneau sur le disque planétaire apparaît clairement euh, regardez-moi ce petit dessin hein. Mais aucune expérience du dessin astronomique à l'époque hein, quand même donc le 7 juillet j'avais fait aussi le soleil donc ça c'était, ben c'est pour ça que j'adore le soleil, hein. c'est parce que je crois que ça a été ma première observation, parce que ça je l'ai fait dans la journée. Et ça ici je l'ai fait dans la soirée. Donc mon, ma première rencontre astronomique, ça a été le soleil. Et puis pas n'importe quoi, regardez-moi cette belle tâche là. 7h50 TS. Donc c'était à 9h10h du matin. Déjà, à l'époque, je calculais le nombre de Wolf. Moi, j'avais des bons réflexes hein, quand même. Hein. Je m'étais quand même euh, bien rencardé sur comment observer avant d'observer. C'est-à-dire que ma lunette astronomique, que je l'ai eue vachement tard. Je me suis à euh, intéressé à l'astronomie et à l'observation astronomique bien avant. Ce qui fait que j'étais prêt pour faire des observations astronomiques à l'époque. Et moi, cette belle pénombre, cette belle tâche, un groupe, deux groupes, trois groupes. Et le lendemain, 8 juillet, ah, j'ai oublié de noter l'heure. Euh... Tic, tic, tic, tic. Nombre de vol 66,4 alors qu'on est à 82, donc ça a baissé. Alors, pourquoi ça a baissé euh... Pourquoi ça a baissé hum, hum. Ça n'avait pas l'air, à mon avis, mes calculs, ils ne devaient pas être très bons à l'époque. Hein. Hum. Alors, calcul astronomique. <coughs> Les éphémérides d'octobre 85. Alors la position de Jupiter est incertaine, manque de précision. Donc ici on avait l'écliptique, j'avais donc euh... le Soleil, Saturne. Le Soleil est ici dans la Balance. Ah non, j'avais fait une croix. Le Soleil il est là, dans la Vierge. Et puis j'avais euh, à l'époque j'avais des, des, euh, des, des calculs, hein. j'avais trouvé euh, une méthode pour calculer tout ça, avec des abacs, je m'en souviens. Je passais des heures à calculer euh, tout ça et à reporter sur les abacs. Alors les abacs c'était des grands cercles concentriques avec la, la Terre au centre, il y avait le Soleil euh, sur le dernier disque et puis il y avait toutes les planètes autour et donc euh, je faisais, un, je, je tapais un axe, euh, voilà, Mercure, Mars, longitude et latitude écliptique je calculais la, Terre, euh, la distance Terre-Mars, 2,2 unités astronomiques, je calculais le jour Jovien orbital, la longitude écliptique, la latitude écliptique, Terre Vénus, TV TV, Terre Vénus, ah c'est Vénus, ah oui, parce qu'il y a Vénus et Mars, c'est pour ça, ah, Donc c'est latitude écliptique ici, donc finalement, ah. Jupiter, et Saturne, regardez-moi ces précisions, hein. eh, mine de rien, je crois que je serais incapable de refaire ça, incapable de refaire tous ces calculs-là. Moi, bon, à l'époque, j'étais balaise en maths. Hein, je passais, je passais mon bac. Hein. <rire> J'avais des connaissances que aujourd'hui, j'ai carrément zappé. Donc, encore le soleil, le 29 juillet. Détail de la tâche, groupe 1, groupe 2, groupe 3, avec à chaque fois donc, le groupe 1 composé de trois ombres englobées dans une pénombre distincte, groupe 2, très compact et composé par deux trois ombres. Point d'interrogation au sud, de... troisième groupe, une seule ombre âgée de quelques minutes. Ah oui, sa plage faculaire est petite et difficilement discernable, rattachée à... au groupe 1. Point d'interrogation. Mmh, mmh. Donc, visiblement, je vois apparaître le groupe 3 depuis quelques minutes. Là, ça a bougé pas mal, le groupe 3, il est où Ah oui, il est là. Ah, visiblement, la plage faculaire était peut-être reliée. Ah, Jupiter. Jupiter, encore une fois. Là, on est au mois d'août. Le 8 août, Amad Hercule. nébuleuse, une petite galaxie, une petite nébuleuse ici. Ah ouais. La tâche allongée NGC 6207, il s'agit cette fois d'une petite galaxie spirale. Ah, J'ai vu ça moi. Ah bah. Nébuleuse des altères. Ah ouais, il y a une petite altère. Ah, J'avais oui, mis du scotch pour protéger, pour éviter que ça s'efface. Oh, c'est devenu tout jaune maintenant. M27 et son voisinage. La nébuleuse de la Lyre. Ça c'est pour Guillaume ça. La nébuleuse de la Lyre. Tu vois avec un 60 mm tu la vois hein, la nébuleuse de la Lyre. Alors le test albireo du signe. Une, une composante jaune une composante bleue. Qu'est-ce que je faisais pas comme, comme truc Vénus Ah, ouais, Vénus M15 Re Vénus. Donc là, vous voyez la différence. Ça bouge de nouveau. Jupiter, Jupiter, Jupiter. C'est Jupiter le même jour, ça Ouais. Non, on dirait bien. À 20h, il y a 23h. Non mais ils se sont rapprochés, hein. Pas ici. Iowa et Europe se rapproche. Euh, M31, M32. Oh là là Ici. Ah bah ça c'est les Perséides. J'avais noté euh, les. Tout ce que j'ai pu voir. Et maintenant on arrive à la Lune. Tico, Cyril, Catherine, euh, Théophile, quoi je dis Tico, Théophile, Cyril, Catherine. Euh, je dessinais à l'encre à l'époque. Après on a Jupiter, euh, euh, mère du froid, Platon, la chaîne droite, la chaîne droite. Beau cratère à Copernic, j'avais pris du temps, je m'en souviens. C'est en des tempêtes le 25 août 85, 7h12, donc temps universel. Ça faisait 5h12 du matin. Alors là, le 25 août, le 27 août, le 28 août. Et le 29 août <rire> donc là franchement joli oh, très très beau Je dire, <coughs> dire qu'à l'époque j'avais quand même une acuité visuelle j'étais j'étais beaucoup plus jeune hein. j'avais 34 ans hein. 34 ans de moins hein. et j'avais pas de mes problèmes de vue un moment et pas les problèmes de vue bah ouais qu'est-ce qu'il y a tu veux sortir ah. On est allé se promener tout à l'heure. J'avais pas mes lunettes, j'étais pas presbyte, etc. Voilà. Ah, la nébuleuse d'Orion. Ouais. Ouh, qu'est-ce que c'est ça Calcul expérimental du diamètre réel du. Euh... Lunaire Ouh là là Qu'est-ce que c'est que ce truc Hauteur azimut. Alors, delta t 136 secondes de passage dans l'oculaire. Tata. Oh les calculs de ouf, il faudrait que je... Oh, faut que je regarde ça moi, il va falloir que je regarde ça, alors j'ai trouvé quoi là 3555 km, oui la valeur exacte est de 3479, il y a donc euh, 75 km d'écart, de... j'ai fait un deuxième essai 25 novembre, et je suis arrivé à euh, 3493, donc 13 km de différence. Oh, quand même, hein. C'est vrai que je réessaye pour voir ce que ça donne maintenant. Alors, encore M42. Hein, on voyait pas le... On voyait que trois composantes. Hein. On ne voyait pas les 4. Hein. Ah, hé, hey, les gars. Hé, hey, les gars, regardez ça. La comète de Halley. Hé, hey. je l'ai dessinée, la comète de Halley. 33 degrés de hauteur azimut 218 transparence bonne turbulence 3 vent nul pleine lune qui, est, qui était à l'azimut 67 hauteur 20 degrés image renversée gauche droite forcément 17h45 temps universel première observation de PAL sur ce dessin, on note immédiatement la présence du noyau cométaire. La comète se présente malheureusement de face, ce qui donne peu de détails sur la queue de la comète. On la voit cependant autour du noyau, sous la forme d'une boule diffuse, d'où émerge un très faible jet. Et ouais hein. PLA se situe dans la constellation de Elle sera bientôt observable à l'œil nu, mais redeviendra très vite inobservable car elle passera vers mi-janvier derrière le soleil. Oh la vache j'ai été amusé à reporter euh, la trajectoire de la comète de Halley à travers Pégase, le poisson et le verso. Regardez-moi ça. De nouveau euh, le janvier, alors 86, hein, ça fait presque un an hein, maintenant qu'on est passé là. Toujours pas la quatrième. Hein. Il faut dire que j'avais euh, un petit instrument, hein, 60 mm. Alors, amas de la crèche, amas de la rosette. Waouh, bien Observation du 25 juin. La météo, l'instrument... Alors, qu'est-ce que j'ai pu regarder, moi Le Grotte-Hermain d'Hercule, comme d'hab. Ouais, bien. Et puis ça, c'est quoi ça M92. Ouais, ouais. Bon, d'accord, Lama globulaire NGC 6341 M92, beau disque euh, légèrement également, beau disque également, de dimension légèrement plus petite que M13, son noyau est condensé et brillant, et et étoile périphérique. Ouais, on en voit quand même pas mal de petites étoiles, hein. je ne sais pas si vous les voyez, d'ailleurs avec ce scotch, hein, pff, on ne voit pas grand chose finalement encore une fois la nébuleuse de la Lyre. C'est fois-ci avec euh, l'entourage magnitude 9 Mars oula Mars 100 fois il ouais, y a le train qui passe on s'en fout Mars dans le Sagittaire ah, ça c'est la, euh, la théière du Sagittaire hein, vous avez vu ça j'avais dessiné un arbre histoire de donner une, une une dimension un peu à tout ça. Mars. Alors, rouge. Siège des rêves les plus fous. Incarnation même du dieu de la guerre. Source des terreurs et extravagances extraterrestres. Ah ouais, bah à l'époque on savait pas s'il y avait de la vie sur Mars. Hein. Et on était en, en 80, 86. Hein. Et Mars. Mars, la, la merveilleuse planète rouge, marque une étape de taille dans mon observation du ciel. Ouais, tu m'étonnes. Hein planète insaisissable depuis deux ans d'observation. Ça fait deux ans que je l'attends. Elle est là. Mais maintenant, elle est là, maintenant, sous mes yeux. Rien ne saurait exprimer le choc de cette révélation. Mars se détache avec une extrême netteté sur le ciel noir et semble briller, rayonner comme un diamant d'une extrême pureté. Comme une perle orangée perdue dans les abysses glacées. Pan, pan, pan, pan, lolo. Néanmoins, ce disque planétaire ne révèle que peu de détails pour une première observation. Bah ouais, bah t'as un petit instrument. Hein. Donc et après on a bah, Saturne. Et de nouveau Mars. Hein, donc ça c'est le 30 juillet 86. 30 juillet 86. Ah la tâche solaire Suivi une tâche solaire sur 5 jours, du 2 au 6 août. Alors, hop, hop, hop. Étonnant, hein Regardez-moi ça. Ce que je vous disais. On peut suivre la dérive. Alors, par contre, la dérive, elle me paraît bien, bien, bien, bien, bien, bien large. Alors, je ne sais pas si j'avais bien mis mon axe comme il faut. Hein, mais normalement, j'ai observé à 14h42 à 10h et à 11 h ouais j'ai pas observé alors là tu vois Lolo hein, euh, conseil un hein, conseil d'expert maintenant un hein, débutant que tu étais à l'époque il faut observer le soleil à la même heure hein, pour que ce soit sur le même axe hein, que tu galères pas hein. parce que là la dérive elle me paraît vachement vachement grande à mon avis elle aurait dû être plutôt comme ça la dérive hein. ouais hein. bon allez c'est pas grave alors qu'est-ce que c'est ça J'ai entrepris la construction, ah, oui, ça, vous avez vu, à l'époque j'étais déjà en train de construire des trucs. Un raccord photographique. Ah, et et ben bah, oui, bah, j'ai fait des photos. Oh le le le le le, le. J'ai fait des photos, voilà, j'ai fait un, circums, un circum euh, polaire. Là, ici on a, oula, oh des petits... petites traînées, hein. Là, la grande ours. Alors là je me demande bien ce que c'est. La constellation du cygne. Ah ouais. Pff, on reconnaît pas grand chose. Eh hein. ah ouais, bon à l'époque, hein, j'habitais pas au même endroit. Hein. Il y avait des immeubles. Là on a la Lune, je crois. Hein. Ah non, c'est la planète Mars. Juste au-dessus de l'antenne, on a Mars. Hein. Ah, là, très jolie, très jolie constellation, très bien, la constellation du dauphin, la constellation de la flèche et une partie de l'aigle, partie de l'aigle ici, la flèche ici, et le petit dauphin, donc là j'avais réussi à faire une pause de 5 minutes avec un petit équatorial que je m'étais fabriqué, la première photo de la lune, Hey, vous avez vu ça hein? hey, c'est des photos hein? et pas de numérique à l'époque bon encore avec tous ces calculs là. Oh là, là lolo. et euh, voilà ça c'était mon équatorial photo on avait un plateau ici avec l'angle euh, de la latitude du lieu ici et ici on avait un plateau qui qui tournait autour d'une charnière qui était ici là la charnière la charnière elle est ici donc la charnière elle est orientée vers l'axe polaire et puis ici je tournais tranquillement une petite vis euh, qui donc euh, montait comme ça donc plus tu tournais et plus le, le plateau qui était là montait donc et, et basculer sur, sur l'axe comme ça euh, il, fallait, il fallait que je fasse un tour hein, donc es un tour par minute Oh, j'ai encore les, j'ai encore le... le listing du matériel que j'ai utilisé, les précautions de montage, l'utilisation et la mise en station. Eh ben, euh, ça je crois, je crois qu'il est encore chez ma mère. Je ne serais pas dire, mais je crois qu'elle ne l'a pas jeté. Je vais voir si je peux le récupérer. Eh, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est marrant. Le soleil, eh ben oui, ben, avais loupé ton axe, hein, Lolo. Ça reste sur le gazandi et gazandi A. On ne voyait pas hein, les, les petits cratères à l'intérieur, le labyrinthe de cratères de gazandi. Donc ici, vous voyez, j'ai arrêté de mettre du scotch. Donc à l'époque, ce que je mettais, euh, une fois que, pour fixer, parce que c'est du du crayon, hein, et ça ne et ça part plus. Hein. Ce que je mettais c'était de la bombe de laque à cheveux. Ma mère mettait de la laque à l'époque pour tenir ses cheveux. Et moi j'ai piqué sa laque et euh, je bombais. Euh, J'imbibais mon mon dessin avec ça. Et du coup, ouais, ça fait 34 ans, ça n'a pas bougé. Donc si vous voulez un petit, une petite astuce, euh, voilà, ça c'est la petite astuce de Lolo. Euh, alors, qu'est-ce que c'est Oh beau, beau, beau, beau, beau, très beau. Qu'est-ce que c'est C'est le double amas de Percé, ça, non euh, L'astre du jour, non, non, non. Observation qui date du mois de décembre 86. J'ai momentanément oublié, mais il n'est jamais trop tard. Pour bien faire, il s'agit du double amas de Percé. Eh ouais, le plus bel amas ouvert du ciel qui m'a été donné de contempler la cons la reconstitution de cette région du ciel euh, fait un, un donc fut euh, entrepris en deux observations chacune séparée de quelques semaines ah oui j'ai mis j'ai fait ça en plusieurs fois il faut également ajouter que la totalité de cette reconstitution couvre environ trois à quatre fois le champ de l'instrument euh, donc Directement accessible à l'oculaire. D'où peut-être certaines imperfections quant au positionnement des 93 étoiles figurant sur ce dessin. 93 étoiles. Du double amas de percée. En direct d'il y a 34 ans. Enfin, 33 ans. Et ouais, magnifique. Et puis ben voilà, on arrive à la fin, on arrive à la fin, j'avais commencé à écrire au crayon gris, et voilà, il s'est rien passé. Juste ma dernière observation, Saturne, et après j'ai la nébuleuse annulaire de la Lyre, mais pas de dessin, rien du tout. Voilà, c'est fini. Donc la dernière observation, le 5 juillet 87, et la première le 7 juillet 85 85 86 87 deux ans deux ans d'observation deux ans de souvenirs ah ouais ah mes amis c'est trop trop trop trop de souvenirs ça franchement ça vaut tout l'or du monde alors j'espère que vous avez peut-être des archives chez vous, ceux qui font de l'astronomie depuis longtemps euh, bah dites moi si vous avez encore ce genre de carnet euh, essayez de feuilleter tout ça et puis bah dites moi l'émotion que ça vous a procuré de, de revoir vos, vos, vos archives et vos, vos premières observations moi c'était avec une L60 700 mm de focale bon, vous voyez avec la bête hein, on est à 70 mm, à 70 mm 900 de focale et euh, bon ça n'a pas beaucoup beaucoup évolué mais l'observateur est un peu plus vieux bon maintenant on a un t114 hein mais voilà bah, écoutez les, les amis cette fois ci je vous laisse pas écabou qu'à bout de ma vie parce que bah, on vient de le faire allez ciao bye